Eh bien, on va parler des marketeurs, on va bâcher les marketeurs, si ça vous, si ça vous plaît. Hein. Je, je sens que là, vous êtes chauds pour bâcher les marketeurs. Hein. Allons-y. Euh, alors, je vais commencer par une confession, j'en suis un. <rire> Donc, euh, comme euh, disait segué euh, euh, vous remplacez publicité par marketing. Hein. Euh, dites pas à ma mère que je suis dans le marketing. Elle me croit que je suis euh, pianiste dans un bordel. Ce n'est pas nouveau. Hein, ça, ce bouquin-là, il date de 1979. Euh, C'était la grande nouveauté quand j'étais étudiant. Bon, ce qui vous donne mon âge, mais enfin, bon, peu importe. Euh, Marketeur, c'est intér intéressant en marketing. Hein, euh, c'est une discipline... Euh, qui est amusante parce que je vous entends, hein, euh, ouais, non, ça, c'est pas de la vente, ça, c'est du marketing, non, ça, c'est pas du marketing, c'est de la communication. Alors, allez-y, euh, développez. Euh, c'est quoi le marketing C'était euh, le sport en général euh, dans les cours de marketing, c'était essayer de définir le marketing. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il n'y a pas de définition, quoi. Donc, on est déjà hein, un petit peu dans la... Merde, en fait, parce que pour définir, pour dire qu'on n'aime pas quelque chose quand on n'est pas capable de le définir, ou pour dire que ça doit faire ça alors que ça devrait faire ça, alors qu'on ne sait pas ce que c'est, euh, c'est un peu compliqué. Alors, on sait quelque chose quand même sur le marketing, on sait que ça vient du mot anglais « market ou « market », ça veut dire mettre sur le marché. Ah tiens, c'est bizarre, donc finalement, euh, le vendeur, c'est un marketeur, d'une certaine manière. Euh, et puis, on sait aussi que ça date de 1962 et que ça a été écrit par un type qui s'appelle Robert Keith, qui était le, à l'époque le directeur marketing de Procter Gamble. Ah, donc ça vient du grand public. Euh, et qui a écrit une belle phrase que vous entendez régulièrement, c'est « The customer, not the company, is in the middle ». Alors, on ne vous l'a pas dit comme ça, vous allez souvent entendre « Il faut mettre le client au centre de nos préoccupations ». Donc, déjà, tous les gens qui disent ça bah, sont des gros ânes parce qu'en fait, le marketing, ça n'est que ça. C'est la première phrase du manifeste. En fait, ce n'est pas que le marketing existe depuis 1959. Hein, ça existe depuis toujours. Mais euh, voilà, c'est un type en 1959 qui a décidé de lui donner un nom et il lui a donné ce nom parce que « the customer is in the middle ». Donc, en fait, le marketeur et le vendeur, bah, c'est un petit peu… Euh, c'est un petit peu des, des sujets connexes, euh, même, même plus qu'un petit peu. Alors, euh, on lui donne aussi souvent le sens du emballer des choses inavouables. Donc, en gros, quand on est euh, industriel, on fabrique euh, de la 5 lettres. Enfin, il suffit d'aller voir, euh, je, vous, je vous invite à aller voir le, le, comment dire, le, le documentaire d'Arte qui s'appelle La Grande Malbouffe. Hein, vous, vous allez en prendre... Vous allez apprendre pas mal de choses. Et le marketeur, c'est celui qui met un joli poulet en plein air sur le, comment dire, le cordon bleu qui est fabriqué avec de la viande artificielle et des produits chimiques. Je simplifie, 38 additifs dans un cordon bleu. Hein. Mais on va vous mettre le poulet qui est à l'air libre. Et qui sent, voilà. Ça, c'est le sens qu'on donne au nom de marketing. Et, et bien entendu, ce n'est pas un sens que j'aime beaucoup. Vous vous en doutez forcément. Et donc, pour moi, ça n'est pas ça. Alors, en B2B, euh, c'est de plus en plus difficile de dissocier les deux. On l'a vu, là, on vient d'en discuter. Euh, le commercial doit apporter de la valeur. Ah, bah tiens, c'est marrant ça. Euh, la, la valeur, euh, la définition de valeur, ça, c'est un des travaux du marketing. Tiens. Alors, finalement, le, market, le, le commercial, il doit faire ça. Oui, mais en même temps, vous venez de dire Oui, mais le, le commercial, il ne peut pas faire ça parce qu'il n'est pas aussi bon que le marketeur. Bon. Alors après, il y a Christophe qui nous a dit « Oui, mais le marketeur, il doit faire des campagnes. » Parce que le marketeur, je ne sais pas, il a un treillis, il a une casquette, c'est Che Guevara euh, sur, la, sur le terrain, il est là avec son stick et il fait des campagnes et il cible des gens. « Passez-moi euh, le canon et je vais tirer. » Non, euh, bon. Il y a quelque part autour de cette notion de marketing euh, quelque chose d'un peu gênant. Et ce qui se trouve, il se trouve que euh, cette semaine… Euh, J'ai été, euh, été dans une conférence de stratégie, organisée par stratégie, dans laquelle il y avait la Dtem la qui vient de lancer un, un, tout un, un nouveau programme sur la responsabilité du marketing. C'est vachement important. On va parler de la responsabilité du vendeur, hein, mais là, on parle de responsabilité du marketing. C'est-à-dire, en gros, euh, emballer des choses inavouables, c'est peut-être plus tout à fait dans l'air du temps. Maintenant, il faut peut-être aussi... Euh, euh, faire en sorte qu'on vende les choses qui correspondent à l'éthique et à la responsabilité. Bien. Et alors, donc, dans nos domaines en B2B, euh, bah, ça va un petit peu aussi euh, dans ce sens, et d'autant plus que, comme nous l'a expliqué notre ami Yves Blandiot, euh, le passage du chasseur, toujours pareil, campagne, ciblage, je tire, au pêcheur, vient ici petit poisson. Euh, eh bien, ça va impliquer un travail en commun qui est intéressant. C'est quand même important de comprendre qu'il n'y a pas de définition de ce terme marketing. Donc, euh, donc, ça évite... Déjà, ça veut dire, si je dis des bêtises, ben, ce n'est pas très grave, parce que, euh, comme on ne sait pas vraiment ce que c'est, hein, on peut avoir un avis différent. Ensuite, il y a un monsieur, David Ogilvy, qui a dit... Chris euh, c'est un homme de publicité, et il a dit un truc très important. Il a dit, « The customer is not a moron, she your wife. » Donc, en gros, il ne pas la peine de prendre le consommateur pour un abruti, parce que c'est votre femme. Euh, alors, on peut enlever, euh, on peut enlever le, le mot « customer », et bien sûr, c'est euh, adressé au, au consommateur, à la consommatrice, ici, dans ce cas. Euh, bien sûr, ça peut s'adresser également au B2B. On peut s'adresser également au B2B. Ce n'est pas parce qu'on fait des campagnes, ce n'est pas parce qu'on cible qu'il faut prendre les gens pour des imbéciles. Alors, dans le B2C, ça fait longtemps que ça dure. Parce qu'on a beau dire qu'il ne faut pas rendre les gens pour des imbéciles, on les prend pour des imbéciles. Là, pour le coup, j'ai mis beaucoup de mots, mais ce n'est pas les miens et ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui ont fait des recherches pour savoir pourquoi et comment vous vous faisiez avoir quand on vous envoie une, un, un prospectus qui vous dit que vous avez gagné euh, rien, en fait parce que vous n'avez pas gagné et on ne peut pas gagner. En fait, c'est comme ça depuis le début. Je me souviens quand j'étais tout petit, dans les années 60, J'allais chez mes grands-parents et tous les jours, euh, à chaque fois que j'allais chez eux, il y avait euh, dans, la, dans le salon le prospectus qui va bien, qui disait « vous avez gagné une voiture ». Bon, mes grands-parents ne conduisaient pas, mais ils avaient gagné une voiture quand même. Bon, ils n'ont jamais gagné la voiture. Mais en, en B2B aussi, on a le droit à nos bourrins. Ah, voilà, Nicolas va être content. On va parler des bourrins. Les bourrins de Sales Navigator. Euh, alors déjà, quand on voit Sales Navigator, déjà, euh, pff, là on se dit « oula ». Euh, ça devient sérieux. Euh, des bourrins qui s'adressent à vous en mettant un point d'interrogation. Ah, pourquoi un point d'interrogation Tiens, ça veut dire que ce n'est pas vraiment pour moi, ça veut dire que je ne suis pas vraiment sérieux, ça veut dire que Vigénary Marketing, vous êtes vraiment sérieux de vous appeler comme ça. Euh, qui, qui commence par vous poser des questions ouvertes après avoir fait un, une introduction un peu idiote euh, qui font des messages de 300 km de long, qui vous disent merci d'avoir lu jusqu'ici. C'est probablement le même type qui avait fait le slide euh, qu'a montré euh, Jean-François tout à l'heure. Et puis qui vous offre un cadeau à la fin, mais ce n'est pas un cadeau, c'est une démonstration. Mais quand vous apprenez que ce type-là, en fait, il vous vend des leads, donc euh, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est un vendeur. Ah, oui, d'accord, mais en même temps, il y a un marketeur qui fait des campagnes derrière. Et qui mesure des choses. Et je ne sais pas ce qu'ils mesurent, mais quand même, c'est quand même fort. Quoi. Un quimbourg, un appareil, viennent vous vendre des leads, enfin, viennent, viennent vous, vous, euh, vous démarcher comme ça, alors que, en plus, c'est complètement à côté de la plaque, parce que je ne vais jamais lui acheter un lead, je ne suis pas dans la cible, moi, je ne suis pas client, moi, je suis vendeur. Et il vient me vendre un truc, alors que lui, c'est un vendeur de leads. C'est vachement crédible. Là. Donc derrière, on se dit, là, on sent que le marketeur, quand même, il a bien réfléchi. Le vendeur, le marketeur, encore une fois, je pense que les deux sont bien liés aujourd'hui. Mais il y a pire. Si, si, il y a pire. Et là, ça, ça vient d'une expérience assez récente, donc euh, c'est tout frais dans ma mémoire. Euh, je, vous ai, je me suis permis de, lui met, de vous mettre le numéro de téléphone, parce que comme c'est un casse-pied qui m'emmerde, euh, je, je pense que vous avez le droit de lui téléphoner aussi. Donc, ce type-là, en fait… Euh, m'appelle m'appelle. Vous savez, c'est toujours pareil, c'est la même méthode. Il vous appelle par un, un centre d'appel. j'ai rien contre des centres d'appel, il faut bien que tout le monde vive. Mais il vous appelle par un centre d'appel. Et après, vous avez la demi-seconde où vous avez la connexion qui s'établit sur le standard. Et là, Et là, vous vous dites, oh merde. Et oui, ça ne loupe pas. Et là, vous avez un type qui débite son script. Et là, il vous dit, je voudrais parler au gérant. Déjà, moi, je suis en sas ça m'énerve. Dans une SAS, il n'y a pas de gérant. Je suis président directeur général, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on me parle correctement. Donc, je voudrais parler au, au président directeur général. Non, je veux parler au gérant. Euh, je veux parler au gérant qui s'occupe ou à la personne qui s'occupe de l'énergie. Je suis dans un coworking. C'est marqué partout sur mon site web. Je suis en coworking. Je, je, je n'achète pas de gaz ni d'électricité et je ne mets pas de fuel dans ma citerne. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de citerne. Et là, le mec, il commence à vous insulter. Il dit, quoi, quoi, comment, comment Parce que vous essayez de les conduire poliment. Bon, monsieur, je ne suis pas dans la cible, en revoir. Et là, il commence, à, et ça, on sent que le ton monte. Et après, je ne mens pas, hein. j'ai mis la photo. 18h54, il vous rappelle, 18h54, il vous rappelle, 18h54, 18h55, 18h55. Bon, alors, je veux bien, c'est un, un vendeur, c'est un télévendeur. Mais Un télévendeur, il n'est pas, euh, pas sur pilotage automatique. Il y a des gens qui travaillent derrière. Il y a des gens qui font des campagnes. On y est revenu. On est revenu sur la campagne, avec le treillis, avec la, la casquette militaire et le costume de Che Guevara. Et ce type-là, aujourd'hui, photo de droite, ça, 9h22, c'était vendredi, 9h51, ce matin, rebelote avec un numéro différent. Et vous avez remarqué c'est un futé, c'est un marketeur. Il a pris un numéro en 0,6. Il est fort, le gars, quand même. Il est super fort. Sauf que c'est marqué Amiens en dessous. Et donc, du coup, je le vois, je le vois maintenant, puis je l'ai photographié, 0,3, 60, 85, 0,0, 15, 12, 13, 14, 45, c'est toujours le même gars. Bon, je ne sais pas qui est-ce qui a autorisé ça, mais là, il y a un bug. Alors, comme je dois aller vite, j'ai pris un raccourci, on arrive directement sur ce qui a changé et sur ce qu'il faut changer. Euh, en fait, ce qui a changé, euh, ça n'a pas forcément changé la semaine dernière. On nous parle tout le temps de révolution du digital, mais enfin bon, euh, pff, ouais, ok, bon, c'est vrai, on a des mobiles. Hein. Ouais, c'est mieux que quand j'étais euh, dans les années 80 à vendre des aspirateurs euh, en B2B dans la campagne et que d'un seul coup, il fallait que je téléphone à mon grossiste pour qu'il m'achète 5000 rasoirs et qu'il qu fallait que je m'arrête dans, dans une cambrousse, dans l'Aisne en plus, je ne sais pas si vous imaginez, au milieu de la cambrousse, et que j'aille taper à la porte d'une poste qui était en train de fermer, et le mec essayait de vous foutre dehors. Ça, c'était plus dur, c'est clair. Bon, maintenant, c'est plus facile. Vous avez accès à tout le monde, en tout lieu, partout. Tout est simple, tout est beau. Et puis, c'est bizarre, parce que tout est simple, tout est beau, et ça, il n'y a jamais eu autant de bourrins qui essayent de faire n'importe quoi, n'importe comment, des chasseurs au lieu des pêcheurs. Alors, je pense que déjà, il euh, ne déjà, faut pas dissocier cette histoire de marketing et de commercial. Je sais bien, il y, y, a, y a des marketeurs qui vont se cacher, ils vont dire oh, « c'est le commercial, c'est un bourrin, vous comprenez ?» Non, non, c'est un bourrin, tu vas lui expliquer pourquoi c'est un bourrin et tu vas lui donner un coup de main. Sinon, tu n'es pas un marketeur. The customer, not the company, is in the fucking middle. Il faut s'en souvenir, c'est tout. On ne va pas le répéter 200 fois, c'est le le fondement du marketing. Ensuite, le marketing a 62 ans. Donc, les, les clients ont eu le temps de s'habituer. Ça, c'est peut-être la première chose qui a changé, c'est qu'il y a 60 ans, quand on voyait arriver le prospectus avec « vous avez gagné une voiture », on pouvait encore se faire avoir. Mais en 2021, bon, ça devient beaucoup plus difficile. Ou alors, il faut vraiment être ras du plafond. Hein. Donc, les consommateurs, je parle des consommateurs, mais tous les, vos acheteurs B2B sont aussi des consommateurs. Hein ils ont tous yucca. Et le yucca du B2B, il n'existe pas encore, mais le jour où il va exister, vous allez pulvériser les bourrins. Là. Fium, terminé. Ils vont être yuccaisé. Donc, ils savent décoder les astuces et les fraudes, et en B2B aussi. Nous vivons ensuite un bouleversement des, des attentes dans le B2C. Bouleversement des attentes autour de la responsabilité. Alors, c'est très ambigu, en fait, hein, en consommateur, en marketing du consommateur. Si je vous fais un résumé de la semaine dernière, la conférence là, de la semaine dernière, c'est en gros, tout le monde veut du RSE, du écologique, du beau, du propre et du respectueux, mais en même temps, tout le monde achète la voiture euh, qui pollue sans trop se préoccuper, euh, sans, trop, sans trop se demander même s'il faut en acheter une, s'achète trop de vêtements, etc., etc. Donc, il y, y a quelque chose d'un peu ambigu, là. Par contre, en B2B, en B2B, le changement doit être immédiat. Parce que, là, et Yves l'a expliqué, si on ne répond pas aux attentes, aux problématiques des clients, si on ne parle pas leur langage et qu'on parle notre langage, que ce soit le marketeur ou le vendeur, la même chose, poum, on tourne le bouton. Moi, j'avais, j'ai été client pendant 15 ans, j'avais des vendeurs qui venaient me voir, les mecs qui commençaient par leur, leur présentation, par l'historique de leur agence. Donc, je les arrêtais et je leur disais Ok, c'est bon, l'historique de l'agence, ben, je m'en fous en fait, vous pouvez le garder, passons tout de suite au problème suivant. Donc, je exactement la même recommandation que Jean-François, mais vu du client. Le marketeur B2B aussi, ça c'est quelque chose qui a changé, C'est que le, et le vendeur également, la preuve il y en a un qui vient de voir son numéro de téléphone qui vient circuler là. Euh, il, il verra aussi son nom circuler facilement et il circulera peut-être pas de façon publique, mais il circulera en tout cas dans le réseau. Et les gens se parlent, les clients se parlent, les, les prospects se parlent entre eux. Ils sont dans des clubs, ils se parlent. Tu sais, parce que j'étais dans des clubs, j'en ai même créé, donc euh, on se parle. C'est un sujet à débat, parce que ça, on en a déjà parlé, je l'entends souvent, ça revient, c'est l'acheteur le le, le, ou le client, l'acheteur au sens « buyer » du terme, au sens américain, connaît déjà tout de vous. Alors, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, je ne suis pas sûr, en fait. Oui, c'est comme le mobile. On a accès au mobile, on a accès à tout le monde, on a accès à tous les médias sociaux, on peut contacter tout le monde. Bah oui, mais ce n'est pas pour autant que le client en sait plus que mon grossiste de 1980. Parce que je peux vous dire que le grossiste de 1980, comme il était le point de passage de tous les commerciaux qui lui donnaient, et des marketeurs d'ailleurs, parce que les marketeurs des, des grandes marques, Philips, Braun et tout ça, venaient le voir. Et alors lui, le, le, celui qui, qui était le vrai, le vrai détenteur de l'information en 1980, c'était lui. <rire> D'ailleurs, quand on avait besoin d'une info produit ou d'une info euh, prise sur la concurrence, on n'allait pas euh, appeler euh, Internet, on allait appeler le client et il nous déballait la sauce parce qu'il savait très bien qu'en nous déballant la sauce, il aurait le droit à la remise de je ne sais pas quoi un peu après, qu'on lui ferait un cadeau, qu'on l'enverra à bouffer ou, ou je ne sais pas quoi. Donc Je ne suis pas certain qu'on sache beaucoup plus de choses. Ce n'est pas parce qu'on a accès à Google qu'on sait plus de choses. Tout n'est pas sur Google et Google, d'ailleurs, devient de moins en moins performant et les gens savent de moins en moins le bien utiliser. Au passage, d'ailleurs, numéro 2 dans les moteurs de recherche aux États-Unis depuis la semaine dernière, DuckDuckGo, il est temps d'abandonner Google, merci. Ce n'est probablement pas vrai, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il peut aller vérifier certaines choses, il peut aller croiser son information si tenter qu'il a envie de le faire. Pour vérifier s'il a vraiment envie de le faire, encore une fois, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il ne faudra pas surestimer non plus la capacité des gens à aller chercher de l'information sur Internet, hein, ou pas. Il peut surtout facilement demander à ses pairs, « Ah, ça, c'est plus facile. » Et ça, pour le coup, l'Internet nous a beaucoup rapprochés. L'Internet, ce qu'on appelle la convergence fixe mobile, dans le, dans le joli jargon des télécoms, ça, pour le coup, ça a vraiment changé les choses. Là, oui, je suis d'accord. Après, il va demander à ses pairs au travers d'Internet, il va leur demander par le téléphone, il va leur demander dans le club. Bon, en général, ça va plus vite que de faire une recherche sur Google. Et surtout, on a un avis qui est plus fiable. Et puis, le dernier point, à mon avis, qui va changer beaucoup de choses, j'en ai peut-être oublié beaucoup d'autres, mais ce sont les choses qui sont les plus importantes dans notre secteur, c'est que la vague du e-commerce, dont on n'a vu que des petites vaguelettes pour l'instant, que des petites vaguelettes. Il y a déjà à peu près un million de commerciaux qui ont disparu aux États-Unis, mais il mais y en aura d'autres. Va changer la donne, parce que tous nos bourrins qui vendent de la soupe, comme disait notre ami Yves, bah, ceux-là vont se trouver dans des positions de plus en plus inconfortables. Et on pourra toujours leur mettre la pression, ils ne pourront plus délivrer. Donc, ça sera une pression pour les marques, pour les vendeurs, mais rassurez-vous, les marketeurs aussi, parce que le marketeur qui ne s'est pas mis au diapason du e-commerce, de la vente en ligne, du marketing, de la permission, parce que ça peut aider aussi, parce que aussi euh, les AdWords, les Google Ads, pardon, comme c'est aujourd'hui, sont de plus en plus inefficaces. Si vous êtes dans l'assurance, le, le coût moyen, moyen d'un Google Ads, c'est 23 dollars. 23 dollars. Alors, vous imaginez, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est une vue hein, pour ce prix-là. Hein. C'est pas autre chose. Bon, on peut monter dans le luxe jusqu'à 80 dollars, etc. Donc, qu'est-ce qui doit changer dans le marketing B2B Bon, je ne reviens pas sur la sempiternelle. Le marketeur doit aider le vendeur. Le vendeur doit aider le marketeur. Vous devez travailler ensemble. C'est la même chose. C'est le même métier. C'est bon, vous avez compris. Il n'y a pas de définition. C'est le même métier. Point barre. Un, un vendeur qui n'est pas qui ne comprend pas un peu le marketing bah, dans la vente complexe, comme l'a expliqué, Yves, il est à l'ouest. Et le marketeur qui ne sait pas ce que c'est un vendeur, bah, il est déjà à l'ouest. Donc, euh, il peut tout de suite changer de métier. C'est fini pour lui, c'est terminé. Moi, je, je reviendrai, j'aime bien les vieux pots dans lesquels on fait les, les, les bonnes soupes. Regis McKenna, l'inventeur du marketing B2B. C'est celui qui a fait le marketing d'Intel, c'est un peu moins connu, c'est lui qui a commercialisé qui a fait le, le premier marketing de l'Apple euh, en 1984. Oui, Steve Jobs était là, c'était un génie et tout, c'est vrai. Mais d'un point de vue marketing, c'est Regis McKenna qui a tout fait. D'ailleurs, à tel point qu'ils ont pris, euh, la boîte de McKenna a pris des parts dans Apple. C'était un énorme risque, parce qu'à l'époque, personne n'y croyait. Ils ont pris des parts dans Apple et sont payés en action. Hein. Ils, ont dû, ils ont dû être bien riches. Et il disait deux choses qui étaient importantes, et à mon avis, qui sont toujours pertinentes aujourd'hui. Plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Start with a blank sheet. Alors, je ne sais pas s'il faut… Tout à l'heure, on a parlé de manager vos vendeurs, euh, manager les marketeurs, c'est la même chose. Il faut démarrer avec une feuille blanche. Alors, ça, c'est perturbant pour beaucoup. Pour quelqu'un qui a été consultant, ce qui était mon cas pendant des années, euh, c'est le métier de tous les jours. On commence par dire, euh, si on… Je veux dire vaguement dans quel métier on est. Comme ça, au moins, on sait qu'on ne va pas parler de chou ni de, ni de chou-fleur alors qu'on vend des pommes de terre. Donc déjà, on sait qu'on est dans les pommes de terre. Très bien, on a compris. Bon, bah, maintenant, on va passer à l'étape suivante, l'étape sérieuse. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit Et je peux vous dire, il n'y a pas un client, j'ai été client, il n'y a pas un client qui ne se met pas à table quand vous lui dites ça. Ils se mettent tous à table. Alors, peut-être qu'ils ne se mettent pas à table avec tout le monde, mais en général, ils se mettent à table. Parce qu'ils ont envie de parler d'eux. Ils ont des problèmes, ils veulent parler de leurs problèmes. Et puis, il y a un autre truc que j'aime bien, une autre phrase de Regis McKenna que j'adore, c'est « think about your customers' customers ». C'est-à-dire, pensez aux clients de vos clients. Enfin, ça peut être oui, « customers' consumers », enfin, ça peut être dans tous les sens. Parce que ça peut être du B2B aussi. Et pour cela, à mon avis, aussi, et c'est la, de la deuxième chose qu'il faut apprendre, Vous voyez, c'est pas très long, hein, pas besoin de, de faire des gros... Des, des gros développements. Il y a cinq règles du marketing qui sont à apprendre. Alors, je les ai prises dans le marketing du bouche à oreille, qui est un peu, mon, je dirais, mon dada. Parce que le, le marketing du bouche à oreille, c'est le marketing le plus efficace. C'est celui que vous ne faites pas, c'est celui que, faut, que vos clients vont faire. Donc euh, là, euh, le bourrin euh, des leads de tout à l'heure, là, euh, je ne vais pas lui faire son marketing, hein, c'est clair. Je ne vais pas faire une recommandation pour le bourrin, jamais. Alors, je sais qu'il y en a qui vont vous dire, il y a tous les marketeurs qui disent ça. Oui, mais ça marche. Mais non, ça ne marche pas. Hein, Jean-François l'a déjà démontré X fois. D'abord, il faut 14 appels, puis après, il faut 100 appels, puis après, il faut 200 appels. Et puis après, l'étape d'après, bah, c'est qu'il faut 1000 appels, et puis 3000 appels, et puis 10 000 appels. En fait, ça ne marche plus. Ça marche déjà plus. Et le marketing du bouche à oreille, c'est le marketing du respect, le marketing de l'éthique. Vous voyez, il n'y a pas que dans le marketing au consommateur où. Euh, à des thèmes, peut se permettre de, de faire de, du marketing éthique et du marketing responsable en B2B aussi. Première règle, l'authenticité. Et, et ça, on en revient, quand on parlait offrir de la valeur, bah, ça ne va pas s'adresser aux faussaires Alors, dans le, dans le marketing au consommateur, on peut mettre la poule euh, en plein air sur le paquet de, euh, de comment dire, du, du cordon bleu qui est avec 38 additifs. En B2B, on ne peut pas mentir. Donc, l'authenticité, c'est en gros, euh, vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon. Vous êtes bon, vous restez, vous n'êtes pas bon dehors. Et c'est facile, maintenant, plus à distance, au revoir. Au revoir. Le deuxième, la deuxième règle, c'est le respect. Alors, ça peut paraître... Euh, euh, Basique, mais bon, vous avez vu le numéro de téléphone, pot 18h54, 29h54, 9h56, 9h58, 9 h Ce n'est pas respectueux, ça. Donc, il a fallu, j'ai arrêté le flux, je l'ai bloqué, hein, heureusement. Et bien, il a recommencé en envoyant un autre numéro de téléphone, ce clone. Bon, ça, ce n'est pas respectueux. Jeanne, il va falloir que tu termines, fini. par contre. J'ai fini, j'ai fini. Vas-y, vas-y. La sociabilité. C'est pour ça que je, je, je, je, je, tout à l'heure, je suis intervenu... Pour moi, les médias sociaux, ok, oui, ils sont des outils de publication. Mais non, ce ne sont pas des outils de publication. On s'en fout, en fait. Et il y a d'autres moyens de publier. Hein. Vous avez, ça fait 26 ans que je publie sur Internet. Ce pas attendu les médias sociaux. Hein. La sociabilité, ça veut dire autre chose. Ça veut dire aussi qu'on qu s'appelle… D'ailleurs, souvent, les gens croient qu'au début d'Internet, il ne se passait rien. C'était le désert. Il y avait trois mecs qui étaient là, ils se paumaient. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. J'ai jamais eu autant de coups de fil que quand, que quand j'avais mon site web et qu y avait, que c'était les débuts de l'Internet parce que les gens, ils s'appelaient au départ. Ils, on, on engageait plus facilement la conversation. La durabilité, ça vaut en, en marketing au consommateur, mais en B2B aussi. Il faut s'intégrer dans la distance, dans la durée. Et, et le social selling, pour moi, c'est un exercice dans la durée. Et c'est bien le problème du commercial. Enfin, du, pro, du commercial à qui on met la pression. Même si j'ai écrit quelque part que la pression, elle est utile au commercial. Je le sais parce que j'ai vécu. J'ai expliqué, j'ai donné, mes, donné mes, raisons, mes raisons personnelles. Et puis, bon, après, la mesure, bon, ça c'est la, la mesure, je dirais à la limite, je le, je le laisse parce que c'est parce que dans la liste. Mais euh, oui, ça fait partie du boulot, mais bon, ce n'est pas, pas là que ça commence. Or, souvent, les marketeurs, ils commencent par là, donc il, il faudrait qu'ils apprennent à mettre ça à la fin et pas au début. Voilà pour moi les règles en, en très peu de temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais en oui. très peu de temps. <rire> tu ressembles un peu à un gars que je connais qui s'appelle Jean-François Messier. De... <rire> bah, je j'ai pas fait beaucoup de slides et j'ai essayé de suivre les règles de Jean-François. Je n'ai pas mis beaucoup de mots. Oh. Ben, voilà. écoute, as... Merci beaucoup pour ce partage et cette ouverture du débat qui va concerner nos amis marketeurs maintenant. Hein — je, je, je, je rem... Ah ben moi aussi, il faut que je fasse ça, parce que je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. C'est comme ça qu'on remercie.